Bonjour les amis, aujourd'hui je vous plonge dans une aventure pour la découverte de la République Démocratique du Congo, ces grand pays d'Afrique centrale, ces deuxième plus grand pays d'Afrique. Oui, je vous présente aujourd'hui les villes les plus visitées en RDC avec tous les exemples d'endroits où vous passerez un bon moment. Même si ces derniers temps, la RDC vit un moment vraiment difficile avec la guerre à l'est du pays. Alors mettez-vous à l'aise et suivez-moi jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir de bons endroits. En tout cas, la RDC est un pays vraiment magnifique à visiter. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Nous avons notre cinquième ville, la ville de Matadi qui est la capitale de la province du Bas-Congo. Elle est située à l'ouest de la RDC. C'est vraiment une grande ville avec au moins 300 000 habitants. L'aventur dans cette ville commence par le port de Matadi, qui est le port le plus important de la RDC, avec au moins 90% des trafics maritimes hors pétroliers. Cette ville est aussi parcourue par un chemin de fer qui relie la ville de Matadi à la ville-province de Kinshasa. Ce chemin de fer a été construit pendant la période coloniale afin de contourner la série de rapidités et de chutes qui ont entravé l'accès de l'océan Atlantique Sud au bassin du Congo. Et pour ceux qui voudraient aller prier, la ville vous propose une jolie cathédrale, la cathédrale Notre-Dame Médiatrice, qui a été érigée depuis la période coloniale. Mais quand même, si vous y arrivez, vous allez penser qu'elle qu a été nouvellement réhabilitée parce que c'est une très belle cathédrale. À la quatrième position vient la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du qui vous située dans la partie est de la Cette ville compte environ 10 à 45 000 habitants et quelques 10 à 50 000 autres dans la banlieue et les villages alentours de cette ville vous trouverez le parc national de Kauzibiega qui a une faune et une flore très riche, très diversifiées et très exceptionnelles. dans ce parc vous trouverez particulièrement plusieurs espèces de mammifères dont les gorilles des plaines, de l'est plaine, en avant-plan et les éléphants sur le même site à Luiro, à quelques encablures du Parc national de Biega, on trouve cette autre curiosité dont la visite vaut vraiment la peine. Il s'agit d'un centre de recherche en botanique, géophysique, nutrition médicale et environnement. C'est le centre de recherche en sciences naturelles. L'endroit est tout simplement étonnant. Une sorte d'ancienne mexicaine avec bassin. Construit par les Belges en 1953, est toujours en relatif bon état. Le centre de recherche en sciences naturelles comprend une magnifique bibliothèque d'époque, tout en bois exotique et marqueté, qui recèle une quantité de trésors parmi des vieux manuels scientifiques. Dans cette même veine, les sites de l'Uiro nous propose une superbe demeure coloniale appartenant au centre de recherche scientifique naturelle conservé et converti en guest house où il est possible de les loger ou boire un verre mais quand même vous devez payer votre consommation donc vous devez d'abord consommer pour visiter vous trouverez également tout près de la ville la City internationale d'Agriculture Tropicale qui est l'un des centres de recherche et membres du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. La ville de Bouka vous propose également des usines, dont une pour le brassage de la limonade d'Edymal, appelée et une autre pour la fabrication des médicaments, dont je pense vous, vous pouvez en avoir déjà entendu parler, hum, la quinine pour le traitement du Avant de continuer, répondez à cette question en commentaire qu'elle est la capitale de la Namibie. Notre troisième ville est la ville de Lubumbashi, anciennement appelée Elisabethville jusqu'en 1966. La ville de Lubumbashi est la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo et il se trouve à 180 km au nord-ouest de Ndola, en Zambie. Les attractions de la ville de Lubumbashi un jardin botanique, un zoo et les musées national archéologiques et ethnologiques régional de Lubumbashi. Vous trouverez également dans la province du Katanga les sites de Kiwbo, qui sont encore un joyau caché parmi les belles d'eau qui sont abritées par la RDC. Ces sites de Kiwbo sont un puissant exemple de la force des mers naturelles d'une hauteur d'environ 60 mètres et d'une largeur de 90 mètres. L'eau des Cringoles sur les grès dans la rivière Moufira. Ces chutes sont entourées d'une magnifique forêt qui a été en grande partie intacte et très bien préservée. Vous pouvez aussi aller jouer au bowling ou au tennis au cercle wallon ou jouer à un jeu de golf chic au golf de Wumbashi. En deuxième position, nous trouvons la ville de Goma, qui est la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République Démocratique du Congo. Cette ville est située sur la rive nord du lac Kivu, à côté de la ville rwandaise de Gisenyi. En 2002 et récemment le 22 mars 2021, Goma a été détruite par la lave du volcan Niragongo qui a enterré la plupart des riz de la ville en particulier les centres-villes. Depuis lors, Goma est une ville en constante construction. Goma est une magnifique ville à visiter. Une des rares villes en République démocratique du Congo où on peut passer des meilleures vacances. Mais le tourisme à Goma se limite aujourd'hui dans la partie centrale de la ville. On peut plus visiter les volcans volcans d'Iragongo, donc faire des escalades. Sur ces volcans là parce que c'est vraiment amusant ni faire des randonnées des gorilles dans les parcs les Virung à cause de cette guerre qui se vit dans cette partie est j'ai profite de ces moments pour présenter mes compassions à toutes ces familles victimes de cette guerre qui se trame dans la partie est à la tête de notre classement nous trouvons la ville province de Kinshasa la plus grande ville est la capitale de la République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa est l'une des plus grandes villes d'Afrique subsaharienne. La ville-province de Kinshasa comprend des musées et des parcs. Parmi les musées, vous pouvez trouver le Musée national de la République démocratique du Congo, le Musée national de Kinshasa, le Musée de la préhistoire de Kinshasa et les Palais de Mambas. Il y a aussi plusieurs galeries d'art ainsi qu'une école l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui propose des expositions temporaires de qualité. Parmi les parcs, on peut trouver une demi-douzaine, mais ces parcs sont généralement payants. On peut trouver les jardins zoologiques de Kinshasa, les parcs animaliers de l'Anzélé, les golfs de Kinshasa, les jardins botaniques de Kinshasa, les symphonies naturelles, les monts Mangenge, ainsi de suite et pour ceux qui ne veulent pas payer on peut trouver pour eux le chemin de la raquette qu'on appelle Avenue des nations unies qu'on considère comme un parc puisque c'est une rue piétonnée avec des espaces verts où il y a des bancs pour s'asseoir et une vie exceptionnelle sur le fleuve congo c'est la fin pour cette vidéo d'aujourd'hui et merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin pour la capitale de la Namibie il fallait trouver Windhoek et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis, ciao